J'espère que tu vas bien, on se retrouve pour 4 make-up pour aller en soirée qui se déroulera en deux ou trois vidéos différentes. Si tu veux voir ce make-up nuancé bleu, suis-nous, c'est parti let's go, let's go, it... On commence donc par appliquer une base hydratante sur tout le visage et le cou, puis un baume à lèvres. On va maintenant s'attaquer au teint avec deux fonds de teint, un qui est trop foncé et un qui est trop clair. Je vous mettrai toutes les références des produits en description. En fin de compte, on fait un mélange des deux fonds de teint pour obtenir la teinte parfaite qu'on appliquera sur tout le visage et le cou avec un pinceau euh, plat. Et euh, faites bien attention à ne pas faire de démarcation. Euh, dans le cou, dans le décolleté et euh, au bord des oreilles Après avoir fait tout le visage on vient vaporiser notre Beauty Blender avec un fixateur pour une meilleure tenue et pour uniformiser le teint Puis on vient poudrer le tout en faisant un baking sous la cerne sous la mâchoire et sur la zone T. Pendant que la poudre prenne, nous allons passer aux sourcils. On vient d'abord les brosser avec un goupillon, puis on vient les dessiner avec un pinceau plat en utilisant la teinte la plus claire. Une fois les deux sourcils faits, nous allons venir estomper la poudre avec un pinceau fluffy. Et on vient mettre du gel sur les sourcils pour qu'ils tiennent mieux à l'aide d'un coupillon. On vient ensuite faire le contouring avec une poudre bronzante. Le packaging, il est juste trop beau. On va vers le creux des joues, le tour du visage et les arêtes du nez et le bout du nez. Et on estompe avec un autre pinceau fluffy. Pourtant, avec ce même pinceau, nous allons venir appliquer du blush sur le haut des joues pour donner bonne mine. On pince maintenant aux yeux en utilisant la teinte Bitter Start comme base sur toute la paupière. Puis un bleu turquoise dans le creux de la paupière qu'on vient euh, estomper avec un pinceau fluffy. S'il n'y en a pas assez, on peut en rejeter un petit peu. On vient durcir la couleur avec un bleu foncé, qu'on met en coin externe et en coin interne. Là on rigolait parce que y euh, avait le beau-père qui euh, imitait mes chiennes. Voilà. On enlève un peu les résidus qui sont tombés et on vient rejoindre les deux côtés. Et on vient un peu estomper le dessus de la couleur avec un pinceau fluffy. Puis on vient déposer euh, un bleu pailleté sur le milieu de l'œil avec un pinceau plat. On vient remettre une petite touche de bleu foncé en ras de cils. Et on fait un trait d'eyeliner assez fin. Là il est super bien fait, j'étais trop contente de moi. Et on vient mettre un trait de crayon marron. Euh, en euh, radcil interne puis on vient déballer le nouveau mascara voici le packaging et l'embout puis on a la cake bien sûr et on vient prendre l'highlighter qu'on vient placer sous l'arcade sourcilière sur le bout du menton sur les tempes Ensuite, on vient prendre l'highlighter de Sananas qui est juste trop beau mais qui s'est cassé. Qu'on met sur les joues, le haut des joues, un peu sur le bord des tempes, sur le bout du nez bien sûr, et sur le creux du nez. On vient intensifier l'arcade sourcilière, l'arc de cupidon et un peu sur le bord des lèvres. Ensuite, on passe au rouge à lèvres. Donc, on a fait un petit swatch. Pas besoin de vous expliquer, euh, vous allez le comprendre en vidéo. On rigolait parce que euh, j'imitais les mouvements qu'elle faisait avec sa bouche et du coup ça a fait marrer. Voilà ensuite on vient mettre euh, l'eau micellaire au bleuet qui est juste trop belle et qui fait aussi pour les waterproof plus qu'à la l'agiter et les deux euh, particules se mélangent et ça fait l'effet je trouve que ce rose est juste trop beau on finit par un liquide mat marron qui est juste trop beau et qui sèche donc voilà ce make up est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, commenter à vous abonner à notre chaîne juste ici et on se dit euh, au prochain make up ciao